Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du Nordwave 2. Aujourd'hui, nous allons regarder l'arpégiateur, d'abord les fonctions simplifiées, puis la partie programmable qui fait de ce synthé une machine vraiment très puissante. Les commandes de l'arpégiateur se trouvent juste à droite de l'écran principal. Je vais commencer par activer l'arpégiateur ainsi que le mode hold qui permet de maintenir la ou les dernières notes. Il est situé au-dessus du pitch bend. Il est possible de paramétrer la plage jusqu'à 4 octaves. On dispose des modes d'arpégiateur classiques quand rien n'est allumé, l'ARPÉGIATEUR est en mode UP. On passe d'un mode à l'autre, en appuyant sur ce bouton. Down, Up and Down, Random ou aléatoire. Et en appuyant sur SHIFT, plus cette même touche, on active le mode ZIGZAG. Les notes jouées vont alors sauter de deux pas, puis reculer d'un pas dans la direction donnée. On trouve également un mode POLY, qui va rejouer l'ensemble des notes jouées, au lieu de les arpéger Fonctionne un peu comme un LFO où le potentiomètre Red Time permet de faire varier l'ouverture-fermeture de l'enveloppe. Mais l'arpégiateur du NordWave 2 est également programmable. Pour ce faire, il faut appuyer sur Shift et maintenir la touche Pattern. Le menu de programmation apparaît sur l'écran. On peut choisir le nombre de pas de 2 à 16. Travailler sur la longueur des pas. Une valeur de panoramique par pas et accentuer certains pas. Voilà, je viens de programmer très rapidement une pattern. Voyons ce que cela donne en mode arpégiateur classique. Maintenant en mode poli. Il est bien évidemment possible de revenir sur ce qui a été fait. Et il est par exemple possible de décaler l'arpège. La pattern ainsi créée sera stockée avec le programme. Mais il existe également 28 patterns presets. En voici quelques exemples. L'arpégiateur peut être assigné à l'horloge principale de la machine. Il peut donc fonctionner en synchronisation avec les LFO ou, comme dans cet exemple, avec le délai. Sachant que chacune des quatre parties du NordWave 2 peut utiliser son propre arpégiateur, synchronisé ou non à l'horloge principale, ceci vous donne une idée de ce qui est envisageable. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui utilise l'arpégiateur et le logiciel Nord Sample Editor.